Pour cet exercice, vous aurez besoin d'un texte écrit de préférence avec mise en forme car il sera lu à la volée, d'Audacity pour l'enregistrement du son, votre présentation initiale sous PowerPoint, le logiciel Screen Recorder excellent pour la capture vidéo et Microsoft Movie Maker et non Windows Movie Maker pour le montage vidéo. Vous produirez une vidéo au format MPK de votre présentation appuyée d'un discours. À part le microphone et PowerPoint, c'est gratuit. Nous supposerons que vous savez installer un logiciel et que vous savez comment uploader une vidéo sous une plateforme comme YouTube. Pour entrer dans le vif du sujet, il existe une fonction Créer une vidéo dans PowerPoint. Mais elle est buggée, le son en sortie est haché, et la qualité vidéo est médiocre. Bref, pas très utile. Il nous a fallu réfléchir. Nous vous proposons une démarche en 4 étapes. Création de la bande-son par lecture sous Audacity. Calage des animations et du discours sous PowerPoint. Enregistrement d'une vidéo AVI du diaporama calé, mais sans le flux audio. Fusion et export du tout en MP4 avec Movie Maker. Pour Audacity, c'est simple. Avant l'enregistrement, faites le calme autour de vous. Mettez-vous à un mètre du microphone. Parlez naturellement, mais clairement. Et articulez. Ouvrez votre texte de façon à pouvoir le lire sans souci. Commencez l'enregistrement. Attention, bougez, cliquez, peuvent s'entendre. Les voitures dans la rue aussi. Si vous ratez, bafouillez, pas de souci. Faites silence et relisez votre phrase. Vous effacerez votre cafouillage plus tard. Pensez à donner le bon rythme à votre voix. Une fois terminé, coupez les silences trop longs, les répétitions, les erreurs. Nous avons utilisé l'effet vitesse pour ralentir ou accélérer le débit et silence pour ôter de petites perturbations. Avec un peu d'exercice, l'enregistrement d'une bonne son vous prendra moins de deux fois le temps de lecture. La bande son terminée, exportez-la en MP3. Nous passons maintenant sous PowerPoint. Vous aurez préalablement établi l'ordre de toutes vos animations et posé les éventuels effets de transition. Comme d'habitude, orthographe et grammaire doivent être vérifiés. Mettez-vous sur la première page. Faites « Insertion »,« Audio » et sélectionnez le MP3. Cliquez sur « Début », choisissez « Automatiquement » et « Masquer » pendant la présentation. Comptez le nombre de diapositives dans votre présentation. Ici, 11. Allez dans « Animation », volet « Animation ». Faites, bouton droit, option d'effet sur votre présentation. Dans Interrompre la lecture, cliquez Après et mettez le nombre total de diapositives. Sauvegardez. Allez dans Fichier, sélectionnez Exporter, Créer une vidéo. Dans Seconde passée sur chaque diapositive, indiquez un délai. Notre plus longue présentation prenant 27 secondes. Passons au minutage. Il s'agit de synchroniser les animations à la parole. Tous deux vont défiler en même temps. A vous de cliquer sur la flèche droite pour caler chaque animation au flux audio. C'est là que PowerPoint peut planter, ou que vous vous trompiez. Dans ce cas, reprenez la sauvegarde et recommencez le minutage. Pour finir, ôtons tous les sons, la bande initiale et les sons créés. Le son de PowerPoint étant très médiocre, votre présentation devient muette, mais conserve les minutages. Voyons maintenant l'enregistrement vidéo. Sur Screen Recorder, choisissez le codec, le nombre d'images par seconde et le chemin de sortie. Le codec Microsoft Video 1 nous a plu. Lancez la capture, puis le diaporama. Attendez la fin de la présentation. Pas de son, c'est normal. Attention, pour les vidéos incrustées, il faut passer la souris dessus et déclencher. Voilà votre vidéo AVI, reste la phase finale. Importez la vidéo dans Movie Maker, bougez la réglette sur le début de la présentation, caler le début, Importez la bande son. Vous voyez directement la fin de la présentation, puisque l'animation et le son sont synchrones. Identifiez le point de fin. Voilà, exportez le tout en MP4 et le tour est joué